Plus fort. J'ai plein de bonnes idées. Encore plus fort. J'ai plein de bonnes idées. Oh, bravo! Maintenant, on le dit à voix basse. J'ai plein de bonnes idées. Doucement. J'ai plein de bonnes idées. On chuchote. J'ai plein de bonnes idées. Super! On le dit dans notre tête maintenant. Encore? Une dernière fois? Ça fait du bien et les affirmations? Eh bien, passe une belle journée et à la prochaine.